Et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'Open Hardware Algérie, qui s'inscrit dans notre série de vidéos sur l'Internet of Things, l'Internet des objets, et dans laquelle nous allons vous présenter Finger.io, qui est un middleware, euh, une plateforme middleware sur le cloud, qui va nous permettre de visualiser euh, et de commander nos devices. Pour commencer, il nous faut créer un login sur Finger.io. il faut introduire un nom d'utilisateur, un email et le mot de passe. Après avoir coché la partie « Je ne suis pas un robot », on clique sur Sign Up, cela va envoyer un email sur votre boîte mail et à vous d'aller directement sur votre boîte mail pour confirmer votre, euh, votre inscription sur Tinger.io. Nous allons maintenant nous connecter sur Tinger.io après avoir confirmé notre inscription. On entre notre email, suivi par le mot de passe. On clique sur Login, nous voilà maintenant sur l'interface ou le tableau principal de notre profil. Comme vous pouvez le voir, on peut connecter euh, deux devices, avoir quatre euh, tableaux de bord. On clique sur Device pour créer un device, qu'on va commander, on clique sur Add a Device. Dans notre cas, nous allons utiliser une Arduino Youn. donc on va appeler notre device l'identifiant et OHA un pour Open hardware Youn. Device description, on va mettre une description, donc c'est une Arduino un plus un DHT11, qui va jouer le rôle de capteur, qui va nous renvoyer des données, qu'on va visualiser sur le tableau de bord, plus une LED qu'on va essayer de commander directement depuis le tableau de bord là on doit créer un identifiant unique c'est le device credential cela est nécessaire pour la partie programmation on verra ça plus tard voilà notre device est bien défini et on est diri dirigé directement vers le tableau de bord du device comme vous pouvez le voir actuellement il n'y a rien de connecté nous allons maintenant voir comment installer une librairie qui est, qui est Finger.io, qui est nécessaire, dans notre cas, pour euh, programmer notre Arduino Yun. On part dans « Gestionnaire de bibliothèque ». On fait seulement une recherche « Finger.io ». Je signale que cette procédure est possible à partir de la version 1.6 de l'IDE Arduino. Et on clique sur « Install ». Voilà, notre Finger.io, la librairie maintenant, est installer. Si vous utilisez un autre type d'IDE, il est possible d'installer la librairie directement en allant sur le site dans Download. Cliquez sur Install Librairie Arduino et descendre à la partie Download Librairie. Voilà on télécharge la, li la librairie. Puis il suffira d'aller dans croquis, include librairie et ajouter zip. On navigue directement là où on a téléchargé notre librairie et on clique sur ouvrir. En bas nous allons voir bibliothèque a été ajoutée à votre dossier. Ici maintenant on va dans et qu'on navigue dans la liste des librairies déjà installées ou bibliothèques déjà installées, tout en bas on va trouver finger.io. Pour le programme qu'on va utiliser, on va commencer par inclure la librairie client.h qui est une librairie euh, spécifique à l'Arduino Yun et qui est nécessaire pour notre, pour notre programme. La deuxième librairie est finger .h. La spécificité de finger.io c'est qu'elle a pour chaque type de device pris en charge un fichier à .h à inclure. On inclut aussi DHT.h On définit le pin sur lequel va être connecté l'entrée du DHT et le type en DHT.h On crée l'objet dht en introduisant le pin de connexion et euh, le type après cela on va définir le username donc dans notre cas c'est OHA, notre username sur finger.io puis l'identifiant de notre device comme on l'a vu c'est oha yun et pour finir le, le device Credential qui va nous permettre d'identifier uniquement notre device on crée un objet finger en introduisant les trois derniers paramètres, après cela on va créer une constante pour la LED qui sera la numéro 13 et là on attaque la partie Setup en définissant le pin comme Output, après ça il faut définir Bridge qui est une librairie nécessaire dans notre cas pour la communication entre le microcontrôleur de la l'IUN et le processeur de la l'IUN vient la partie déclaration dans Finger. Finger traite l'Arduino ou bien le device comme étant des ressources. Dans notre cas, on va créer une ressource qu'on va nommer LED et on va la lier à une sortie digitale à laquelle on va en donner comme entrée LED pin, donc le numéro 13. On va, on va lancer notre objet DHT, donc DHT.begin, l'instance notre objet DHT. Et là, vous allez remarquer que la direction, la direction des signes est différente, tout simplement parce que pour FingerLED, la pin va être commandée depuis le tableau de bord de Finger.io, alors que pour DHT11, la valeur va être transmise vers le tableau de bord. On va transférer nos données sous forme de requête JSON, donc automatiquement on va mettre comme Out Humidity, c'est la ressource qu'on va utiliser. On va la lier, lui donner la valeur DHT.Read Humidity. La même chose pour la valeur de la température en Celsius, ainsi que pour la température en Fahrenheit. Et puis on passe à la partie Loop. Il est nécessaire dans chaque programme qui utilise finger.io de déclarer finger.handle. Donc cette, cette partie va nous permettre de manipuler les ressources de notre device. Après cela, il faut bien sûr dans notre cas, puisqu'on va envoyer en continu les données, utiliser la méthode think.stream et spécifier qu'est-ce qu'on va streamer dans notre cas c'est la ressource ht 11 voilà nous allons maintenant compiler notre code je tiens à signaler que le, sur le site vous trouverez toute la documentation nécessaire pour pouvoir programmer facilement vos devices et une liste de tous les devices qui sont pris en charge par finger.io maintenant on va téléverser sur notre Arduino UNE le téléversement s'est terminé sans problème nous allons maintenant repasser sur finger.io pour voir en repassant sur finger.io, vous allez voir que OHIUN maintenant a le statut de connecté. Il suffit de cliquer directement sur le nom du device pour voir qu'il est connecté depuis à peu près 4 minutes. Nous avons l'adresse IP de notre device. Le nombre de bytes transmis et reçu. En cliquant sur l'API, on peut voir nous avons une ressource qui est Input donc qu'on va commander qui est notre LED en cliquant sur la LED ça aura pour conséquence d'allumer la LED qui est branchée sur notre Arduino ressources qui sont des Outputs donc output depuis les devices vers Tinger et qui sont la température, l'humidité, sur Tinger, donc on part sur Dashboard, on crée directement via add dashboard, on entre un identifiant dans notre dashboard, donc ici on va le nommer Yoon. On va lui donner un nom Youn OHA pour Open Hardware Algérie et ajouter une description DHT11 plus LED donc on va avoir des données transmises via une DHT11 et nous allons commander une LED on clique sur Add Dashboard voilà il suffit maintenant de repasser directement dans notre dashboard et voilà, nous avons un OHA qui est créé. Il faut l'activer en cliquant à droite. Voilà. On va maintenant pouvoir créer des widgets qui vont afficher les résultats et les ressources transmises par notre device. On va choisir donut Chart. On va lui donner un nom. Dans notre cas, ça va concerner la température. Donc, on va l'appeler Temp. Lui donner un sous-titre, un sous donc euh, entre cas c'est Celsius, on peut sélectionner euh, la couleur de l'arrière-plan, on sélectionne le device donc on va recevoir des données depuis un device, quel device c'est OHI1. la ressource c'est DHT11, la valeur qu'on veut afficher c'est Celsius, Le mode de rafraîchissement de la donnée, on va dire qu'elle va être rafraîchie depuis le device. On peut donner une intervalle, mais puisque la valeur va être transmise automatiquement depuis le device, donc on va utiliser « Update by device ». On peut ajouter une unité et définir la valeur maximale et minimale. On va choisir la, la couleur du foreground donc la couleur de notre valeur. On va cliquer sur Save. Voilà, et nous avons notre température qui est transmise depuis l'ayune, qui est actuellement de 26 degrés Celsius. On va créer maintenant un autre widget qui est celui de la commande de la LED. On part tout en bas donc Device Control. On choisit On-Off State. On sélectionne le device. Avant cela, on donne un nom, un titre au widget. Donc LED 13. Un sous-titre, si nécessaire. La couleur du background, on va la changer. On va la mettre par exemple en noir. Là on va sélectionner le device, donc c'est OHION qui est connecté, on sélectionne la ressource, c'est la LED, voilà, la LED est connectée, si on clique dessus, la LED qui est connectée entre Arduino ION s'allume, voilà. Donc le tableau de bord est opérationnel. On va voir d'autres widgets pour afficher les autres valeurs. Par exemple, « Time Series Chart ». Donc, Ce type de widget va afficher sur un repère orthonormé euh, le, la valeur par rapport au temps. On va choisir d'afficher l'humidité. La source, ça sera un device. Le device, c'est « OHIUN ». La ressource est la DHT11, on va prendre l'humidité. Le mode de rafraîchissement, c'est toujours depuis le device. On peut choisir une période, une intervalle de fonctionnement. Et avoir plus d'options. On clique sur Save. Et comme vous pouvez le voir, les valeurs sont déjà reçues et affichées sur notre widget. On peut déplacer les widgets directement et les agencer comme on veut sur notre tableau de bord. Pour finir, on, a, on va voir comment afficher la température en Fahrenheit. Cette fois, on va choisir une barre de progression. On va lui donner un nom. Donc un titre, ça va être F pour Fahrenheit. Sélectionner la valeur, donc depuis un device, le device c'est toujours OHA, Yun, la ressource c'est DHT11, le, la valeur est Fahrenheit, le mode de rafraîchissement depuis le device. L'unité est le Fahrenheit, et la valeur Maximin, puis Save. Et voilà, nous avons une barre de progression qui affiche le Fahrenheit. On peut agrandir la taille du widget comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est tout pour cette courte vidéo de présentation de Finger.io. Elle sera la première d'une série de vidéos sur Tinger.io. Les autres vidéos donneront plus de détails sur son fonctionnement, ainsi que comment l'utiliser directement en local, donc ne pas être limité en nombre de devices, et pouvoir l'utiliser sur notre propre serveur, et ne pas être obligé toujours de se connecter sur Finger.io. D'ici là, je vous invite à vous abonner à notre chaîne sur YouTube et à nous suivre et à donner vos commentaires sur cette vidéo ou bien sur les autres vidéos que nous proposons via notre groupe ou bien notre page sur Facebook. Et pour finir, de la part de toute l'équipe, je vous dis salam